L'intelligence spatiale. L'intelligence spatiale permet à la personne d'utiliser des capacités intellectuelles spécifiques pour avoir mentalement une représentation spatiale du monde. Les Amérindiens voyagent en forêt à l'aide de leur représentation mentale du terrain. Ils visualisent des points de repère, cours d'eau, lacs, types de végétation, montagnes, et s'en servent pour progresser. Des navigateurs autochtones font de même et naviguent sans instrument dans certaines îles du Pacifique.